Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous euh, présenter, de vous proposer un exercice pratique. Je vous invite à participer dans les commentaires, on va essayer de le faire en même temps euh, dans cette vidéo et en fait cet exercice il va vous permettre de faire quoi tout simplement De, euh, de voir comment apprendre efficacement et tout ce que vous faites malheureusement peut-être au quotidien qui vient ruiner tous vos efforts dans votre apprentissage. Vous allez voir, c'est un exercice très facile et on va utiliser la psychologie inversée. C'est une méthode que j'ai apprise cette année via une experte en pédagogie justement et qui est vraiment hyper efficace. J'utilise cet outil pour plein plein de choses, pas uniquement pour les langues, mais je vous invite à le faire, c'est assez ludique. Donc on va se retrouver tout de suite de l'autre côté de l'écran pour que je vous montre eh bien comment faire ces Exercice. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez charger euh, le kit de démarrage gratuit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Je vous mets le lien en description ici ou ici pour euh, eh bien exploser vos résultats, vos objectifs cette année. Jingle Alors du coup, première colonne, on va écrire tout ce qui pourrait ruiner votre apprentissage, tout ce que vous pouvez faire, qui pourrait vous faire perdre du temps, motivation, euh, fond, bref, voilà, tout ce qui est négatif dans votre apprentissage. Donc on va faire cette liste, je vous invite à le faire de votre côté, euh, je vais vous donner quelques exemples, apprendre des mots inutiles, donc inutiles dont je n'ai pas besoin tout de suite, je vais mettre inutile pour simplifier, apprendre des mots inutiles, euh, ben, ne pas pratiquer oralement apprendre faire des activités que je n'aime pas faire des choses des choses que je n'aime pas hum, être stressé quand j'apprends être quand j'apprends être stressé, quand j'apprends euh, ne pas être concentré, ou là ne pas être concentré, quand j'apprends être interrompu, interrompu, quand j'apprends. me dire que je suis nul ça, ça vient impacter votre apprentissage bon, forcément me dire que je suis nul me trouver des excuses des excuses abandonner euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre par exemple apprendre par cœur des listes voilà, quelques exemples, je vous laisse continuer. Euh, donc maintenant, la psychologie inversée, on va utiliser l'opposé. Donc ça veut dire quoi C'est qu'on va trouver l'inverse de tout ce qui est ici. On va voir euh, le côté positif et en fait, ça va vous donner votre liste d'actions eh à ajouter, à remplacer dans votre routine des langues et qui va forcément du coup être beaucoup plus efficace. Donc apprendre des mots inutiles, tout simplement, bah, apprendre des mots utiles. Les mots utiles dont j'ai besoin, là, aujourd'hui, demain, pour pratiquer. Pratiquer oralement. Donc ça, on réfléchit au quoi et pas au comment. On ne va pas tout de suite aller chercher euh, les méthodes. Ça va être une deuxième phase, une autre phase. Pratiquer oralement. Faire des choses que je n'aime pas. Eh bien, faire des choses que j'aime. Faire des choses que j'aime. Être stressé quand j'apprends. Être détendu quand j'apprends j'apprends donc se poser la question mais comment je peux faire pour être détendu est ce que j'ai besoin de faire du sport est ce que j'ai besoin de faire de la méditation est ce que j'ai besoin d'être euh, seul et que j'ai besoin voilà se poser des questions ne pas être concentré quand j'apprends donc être concentré, être concentré quand j'apprends être interrompu Hop. donc être interrompu donc ne pas être interrompu, interrompu ne pas être interrompu arrêtez de me dire que je suis nulle arrêtez de me dire que je suis nulle je vais y arriver bim arrêtez de me trouver des excuses arrêtez de me trouver des excuses des excuses et Ex excuses voilà ne pas abandonner ne pas à abandonner. Bref, vous avez compris euh, l'exercice. Là, vous avez toute votre liste d'actions eh à intégrer dans votre routine. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez euh, trouvé euh, d'autres. Ça serait intéressant de partager euh, tous ensemble. Euh, voilà, ça donnera des idées aux autres aussi. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit exercice pratique. Dites-moi en commentaire les prises de conscience que vous avez eues, si vous avez aimé ce type de vidéo. Si vous avez aimé, j'en ferai plus, sinon non. Et euh, je vous rappelle que de la même manière, pour vous aider euh, pour avoir un fil rouge dans votre apprentissage, je vous rappelle que vous avez euh, vous pouvez accéder aux fiches pédagogiques d'anglais ou aux fiches pédagogiques d'espagnol. Euh, les... Ce sont des cours en fait hyper simplifiés dans lesquels vous allez retrouver 20% de la langue utilisée dans 80% des cas. Euh, C'est-à-dire qu'on va utiliser uniquement ce qui est utile et euh, ce dont, euh, ce que vous pouvez utiliser très très rapidement euh, à l'oral pour mettre en pratique votre oral le plus vite possible avec des centaines d'exercices, des corrections. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ces fiches. Euh, je me suis arrachée les cheveux pour vous préparer euh, ces documents que j'aurais ai, aimé avoir euh, personnellement. Euh, donc voilà je vous invite tous les liens sont dans la description pour aller retrouver euh, les cours et euh, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite, ciao